Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes dans le pays de Saverne à villers somereau sur le site du patrimoine agricole. Nous accueillons aujourd'hui Joseph Daoul, l'agriculteur alsacien le plus connu en Europe. Il a été député européen et président du Premier parti européen. Il a côtoyé à ce titre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les plus grands dirigeants européens. Comment passe-t-on de la ferme à fettisheim dans le Korsberg à dirigeants européen à Bruxelles C'est ma première question. Bonjour, monsieur Daoul. Bonjour, monsieur Gard. Peut-on connaître votre parcours, M. daul de Fettisheim au Korosberg, aux plus hautes fonctions au Parlement européen Quel a été votre parcours ben, Le parcours, c'est le parcours d'un paysan. Donc, je suis né sur une exploitation agricole de 8 hectares. Et à 14 ans, on n'avait pas de choix de dire tu fais ça ou tu fais ça. Le père on était six enfants et le père avait dit bon, c'est toi l'aîné, c'est toi qui viens sur l'exploitation pour travailler. Comme ça que j'ai commencé. Donc, je n'ai pas fait des grandes études. C'est comme je dis toujours, le certificat d'études. Et après, j'ai fait HEC, les hautes études communales. Donc, c'était mon premier parcours. Après, c'était l'engagement au niveau des jeunes agriculteurs. Pour avoir fait le CNGA, j'ai fait la FNB, la Fédération nationale bovine, dans un moment très critique de la crise de la vache bovine, que j'ai gérais au niveau national. Et là, j'ai bien sûr beaucoup travaillé avec Juppé, Chirac. C'était les gouvernements avec lesquels j'ai beaucoup travaillé sur et dans cette crise. Et c'est là où Chirac a dit, Joseph, il faut que tu ailles au Parlement européen pour représenter l'agriculture française. Donc avec l'accord de la FNSEA, j'étais élu député européen. Et donc j'ai commencé en Europe. Et deux ans et demi après, ils m'ont élu président de la commission de l'agriculture. J'ai fait cinq ans de présidence de commission d'agriculture. Et après, euh, le poste de président du groupe PPE, donc euh, tous les 27 pays, on était 260 députés dans ce temps-là, dans le groupe, et ils m'ont élu président du groupe au niveau du PPE, et c'est à partir de là où j'étais dans, dans toutes les instances. Quoi. Voilà, voilà un petit peu mon, mon parcours atypique, comme je dirais. On évoquera les différentes rencontres que vous avez faites dans cette carrière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes... Euh, Heureux de passer à autre chose, de profiter de vos proches ou nostalgique aussi de ces rencontres avec les plus grands dirigeants d'Europe et du monde Les temps changent, les hommes changent. Donc moi j'étais très content de quitter parce que ma génération a quitté euh, au niveau des responsabilités. La seule qui reste encore avec euh, laquelle j'ai encore les contacts réguliers, c'est Angela Merkel et elle aussi va quitter au niveau des 21. Et je crois qu'il y a une génération qui change donc il faut savoir s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne, qu ne répond plus, j'ai encore beaucoup de contacts, et, euh, mais il y a un temps pour tout. Et je suis très content parce que le Covid a beaucoup changé la, la vie euh, au niveau du travail, des responsabilités, j'étais très content que je me suis arrêté avant. La gestion de la crise sanitaire du Covid justement, euh, elle a mis en, en évidence des difficultés euh, dans la décision européenne, euh, des fermetures euh, aux frontières entre l'Allemagne et, et la France notamment. Euh, L'Europe doit-elle progresser en matière de décision européenne et de cohérence Maintenant il y a beaucoup plus d'égoïsme et d'individualisme qui ressortent, mais on voit bien que quand l'Europe n'est pas unie, ben, elle n'existera pas. Et donc, euh, qu'on le veuille ou non, il faudra encore beaucoup plus avancer. Et vous l'avez dit, sur la crise, c'est pas normal qu'il y ait différentes règles. De l'autre côté, à Kiel et à Strasbourg, d'ailleurs, les gens le disent aujourd'hui. Donc, je suis persuadé que là aussi, on avancera encore. Autre coup porté à l'Europe en 2020, le départ de l'Angleterre. J'ai vu sur Facebook euh, votre rencontre récente avec euh, Michel Barnier, le négociateur euh, commissaire européen pour le Brexit. Euh, il décrit dans son livre euh, « La grande illusion » que la campagne contre le Brexit en Angleterre était finalement basée sur un mensonge. Les Anglais n'étaient jamais des Européens. Moi, je les ai vécus, je les avais dans mon groupe. Donc effectivement, ils ont quitté avec des mensonges, Mais Michel il a totalement raison, on l'a vu, il a annoncé par exemple sur la sécurité sociale qu'ils vont gagner des millions toutes, toutes les semaines ou tous les mois, non, c'est totalement faux, et maintenant je, il faut aussi voir les problèmes internes, puisque l'Écosse veut revenir... Euh, ce qui se passe en Irlande du Nord, euh, ce n'est pas réglé. Nous verrons comment cette évolution se fera et j'espère qu'on n'aura pas de nouveau la guerre des religions en, en, en Irlande du Nord avec tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, ils ont pris leurs responsabilités et je vous dis qu'avec euh, l'esprit effectivement qu'ils avaient, euh, moi je les préfère dehors que dedans. C'est dit. Alors, autre sujet inter international et un, un lien aussi avec l'agricole et un sujet qui reflète un peu le « chacun pour soi » dans les pays. Il s'agit de notre voisin, la Suisse, alors, qui a fait parler d'elle cette semaine en dehors, euh, dans, dans le domaine du football, mais aussi à travers un référendum. Alors, Les Suisses refusent l'interdiction des pesticides qu'ils veulent continuer à utiliser sur leur territoire, mais veulent interdire, en revanche, les importations des produits agricoles pour lesquels on utiliserait des pesticides. Mais les Suisses sont pragmatiques et les Suisses, avec les Suisses, on peut faire des référendums, ce qu'on ne peut pas faire avec des Français. Parce que les Français ne répondent jamais à la question. Il faudrait aux Français pour le référendum, il faut poser la question à l'envers. Quand ils doivent dire non, il faut leur dire, il faut, il faut dire oui. Regardez tous les référendums qui se sont passés en France, on n'est pas fait pour faire des référendums. Les Suisses, ils savent répondre ce qu'ils veulent. Et je crois que sur les pesticides, ils ont fait une très bonne réponse. Parce que sans pesticides, aujourd'hui, et je ne suis pas, euh, je suis aussi écolo que n'importe qui. Mais c'est impossible, regardez le temps qu'on a. Regardez le milieu, ce qui va nous faire dans les prochaines semaines. Ce qu'il va faire sur les céréales avec les mycotoxiques et tout ce qui, qui s'ensuit. Donc les Suisses sont des pragmatiques. Et surtout, ils analysent ce qui va arriver. C'est ce qu'on fait plus chez nous. Nous, aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend. On n'a jamais regardé ce qui va se passer après. Regardez le bois, le prix du bois au niveau des constructions. On n'a rien analysé. Maintenant, tout part aux États-Unis. Les États-Unis, savent ce qu'ils font. Ben, que ce soit Biden ou que ça soit Trump, eux, ils ont une stratégie, ils sont pragmatiques et ils savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils nous piquent tout le bois, par exemple. Aussi les États-Unis, pas uniquement les Chinois. Donc ils sont pragmatiques et les Suisses sont pragmatiques. Et nous, on est... Euh, je ne sais pas quoi. Autre sujet agricole et international, la PAC. Êtes-vous satisfait des accords de cette PAC 2023-2027 Les ONG environnementales dénoncent l'avantage accordé aux exploitations avec de grandes surfaces au détriment des petites exploitations qui, selon elles, créent des emplois, selon les ONG. Les ONG, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas si c'est des sectes, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai une ONG, j'ai toujours regardé d'où vient le financement. Et vous avez déjà entendu une ONG critiquée par Coca-Cola Jamais. Jamais. Même les pires ONG. Posez-vous les bonnes questions. Moi, je sais comment ils sont financés. Donc, il faut regarder par qui ils sont financés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'ils disent, c'est totalement, je dirais, contre l'alimentation et l'agriculture actuellement. Que ce soit, soit les nôtres ou les autres. On n'a fait aucune étude sur la réforme de la PAC. On n'a suivi que les ONG. Alors moi d'abord j'attends maintenant comment on va sortir au niveau de la PAC et ce qui va être voté, parce qu'elle n'est pas votée. Donc comment elle sera votée Comment ils seront votés au Parlement Et après j'attends les décrets, comme on dit en France, les décrets d'application. Ce qui sera écrit et comment les pays vont réagir. Et c'est là, je vais d'abord regarder... Ce, vont, ce que vont faire au niveau des décrets d'application les Hollandais. Je vais regarder ce que vont faire les Roumains, ce que vont faire les grands pays de l'Est agricoles et après ce que vont faire la France en, en rajoutant encore des doses et des doses et des doses au niveau de l'agriculture. Petites exploitations, c'est quoi Une petite exploitation. Non mais c'est ça, qu'est-ce que c'est une petite exploitation Nous étions 67 paysans à Fettisheim quand on était 400 habitants. Aujourd'hui, il en reste cinq. Au contraire, sur les cinq, il en restera combien demain Moi, je ne sais pas si nous, on aura des successeurs sur la nôtre. Si l'agribashing continue comme ça, ben les jeunes n'y resteront pas. Et donc, on est dans un système où les exploitations vont grandir de plus en plus. Ça, il faut dire, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que vous constatez quand vous allez dans les villages où est-ce que les, les, les agriculteurs vont se reproduire en petite exploitation. Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne tient pas. Et ceux qui ne tient pas économiquement, ça ne se fera pas, même s'il y a encore 200% d'ONG rêveurs, ça ne se fera pas. Parce que, attendez, il y a certaines ONG, que je ne citerai pas, ce n'est pas des ONG, c'est des sectes. Je n'ai pas peur de dire le mot. Et ceux-là, ils ont tout à fait autre chose dans la tête. Ils veulent nous faire vivre comme vivait l'homme de Neanderthal. Ils vont y arriver s'ils continuent comme ça. Alors, la crise du Covid, elle a eu également quelques effets positifs, malgré tout. Il y a, par exemple, le processus de la vente directe à la ferme ou sur les marchés. Est-ce que là, c'est une solution durable Vous parliez de l'agrandissement régulier des exploitations. Est-ce que là, finalement, le, le, le produit bio, le circuit court, la vente locale, ce n'est pas aussi un, un autre créneau Écoutez, moi, je suis pour le produit bio, je suis pour la vente directe. Mais d'un autre côté... Vous savez ce qui est vendu dans les grandes surfaces Vous savez comment on nourrit ceux qui gagnent avec un salaire minimum Donc Vous vous entendez qu'il faudra aussi une quantité et pas que. Bien sûr. Pour nourrir la planète et... Bien sûr, il y a des places, il y a des niches. Et on le voit aujourd'hui, regardez le lait bio au niveau du Nicolet on en a trop. Parce que les marchés, euh, à certains moments, il y a, il y a des marchés qui, qui sont là, qu'il faut, qu faut faire, qu'il faut faire des ventes directes et tout ça. Mais on ne peut pas, je crois qu'il y a plusieurs sortes de consommateurs. Et quand j'ai déjà, pendant la crise de la vache folle, j'ai toujours dit, je veux que celui qui a le niveau minimum de revenus il puisse manger un steak haché sécurisé. Donc l'alimentation doit être sécurisée pour tout le monde et pas uniquement pour une partie. Aujourd'hui, on fait pour les bobos euh, qui sont dans nos, dans nos villes, écolo-bio, et puis ils en mangent peut-être une fois le dimanche et puis toute la semaine, je leur demande ce qu'ils mangent. Ce n'est pas comme ça qu'on nourrit une population. Et ça, c'est ma crainte. Et si demain, par exemple, la Chine, qui, est, qui achète les matières premières aujourd'hui, Qu'est-ce qui se passe en France On est en train d'acheter les terres dans les grandes régions céréalières, Les viticoles et, et agricoles. Il y a dans l'Aisne un gars chinois qui, qui fait faire, bien sûr, les travaux par des entreprises agricoles. Je lui ai dit, ça date de un an, j'ai dit, mais comment vous faites Vous ne pouvez pas mettre sur le marché européen les céréales que vous produisez dans telle et telle condition Il a dit, oh Monsieur Dole, il n'y a aucun risque. Nous, nos céréales iront directement au Havre dans les bateaux pour la Chine. Nous, on produit pour la Chine ici. À réfléchir sur ça. Quand nos terres maintenant vont partir, comme, les, comme, les, comme la viticulture. Moi, je dis, dans les prochaines dix ans, on va repenser totalement la PAC et l'approvisionnement alimentaire au niveau de nos Européens. Et on n'a aucune, aucune réflexion sur le moyen et long terme. En ce qui concerne, comme on n'en a pas eu sur le bois, comme on n'en a sur rien, on n'a aucune réflexion à moyen et long terme. Et on ne suit que, soi-disant, ces ONG qui savent tout. Pour protéger les agriculteurs et le revenu, on, avait, on a fait la loi EGalim. Donc le, le, pro, le prix du produit agricole devait être basé sur les coûts de production des agriculteurs. Par exemple, le litre de lait à 38 centimes. – La loi Egalie mentionnait également d'autres sujets comme l'origine France, les produits agricoles locaux à la cantine. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que ce processus est bien avancé ou pas ?– Mais ce processus est un bon processus, mais il n'est pas appliqué. Et quand il n'est pas appliqué, vous savez, euh, au niveau de l'agriculture, il y a de l'économie. Et ce n'est pas l'agriculteur qui décide s'il continue ou s'il ne continue pas. S'il n'a pas le prix de revient et s'il ne peut pas équilibrer ses comptes, c'est le banquier qui va lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Et donc, comment on va produire cette nourriture et comment, pas uniquement dire, il faut faire du bio, ça marchera tout seul, la vente directe, ça marchera tout seul. Il faut faire ça puisqu'il y a un marché. Mais comment on nourrit le reste Est-ce que c'est uniquement avec l'importation du Brésil C'est un choix. Peut-être qu'on veut ça parce qu'on ne veut pas en parler. Mais comment on va faire avec notre agriculture C'est autre chose. Un mot sur l'agribashing que vous avez déjà évoqué. Comment en est-on arrivé là euh, Des gens qui font deux fois 30, 35 heures la même semaine, des gens qui nourrissent la population, c'est une mission noble, et qui pourtant mettent fin à leur jour. Euh, N'a-t-on pas les moyens en France d'aider ces quelques milliers ou centaines d'agriculteurs en grande détresse Mais On avait dans le temps, dans les années 80. On, avait des, des, on suivait les agriculteurs en difficulté, et on leur aidait, on avait des commissions dans chaque département, ça a disparu, malheureusement. Donc euh, là aussi, je vous dis, on n'est on plus sur une question à moyen terme, je ne parle même pas du long terme. Même à moyen terme, on ne fait plus de réflexion sur ce dossier. Et je le regrette profondément et ça va nous revenir en boomerang, ça c'est très clair, vous verrez. Parlons un peu de politique actuelle et notamment de quelqu'un que vous connaissez très bien, il s'agit de Madame Anne Sander, que, que pensez-vous de celle qui vous a succédé au poste de député européen Je ne peux quand même pas dire qu'elle est mauvaise si je l'ai oui. choisi pour me succéder. Non, je pense qu'elle fait un très bon travail. Elle a beaucoup travaillé sur la PAC, mais tout ce que le PPE a proposé a été refusé par M. Canfin, donc, euh, qui est euh, l'écolo de service euh, de la politique actuelle au niveau de Macron, qui a nommé M. Canfin au niveau de l'agriculture, donc sans réflexion à moyen terme et long terme, simplement doctrine. Et donc euh, la première proposition que le PPE avait faite, on n'a pas la majorité au Parlement, elle a été cassée totalement, et donc est ressorti ce qui est ressorti maintenant. Alors, sujet récurrent sur la tenue des sessions parlementaires à Strasbourg. Je dis ça parce que Madame Sander est aussi équestre. Le siège du Parlement européen à Strasbourg, c'est dans les textes de loi, dit Manfred Weber, votre successeur à la présidence du PPE. Le point faible de Strasbourg, c'est l'accessibilité, disent les entreprises. Ça, c'est pas nouveau non plus. Hein. Bien sûr, c'est Et vrai. ça, s'améliore ça pas. Non, mais c'est pas uniquement ça. Vous savez, j'ai vécu ça. J'ai travaillé avec le président Hollande, j'ai travaillé avec Chirac d'abord, puis après j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy. J'ai vu trois fois le président actuel. Je leur ai dit ce que je pensais de, de, du siège au Parlement. Bien sûr, c'est dans les textes, mais on change aussi de génération. Et j'ai posé la question au nouveau président, en disant, mais par exemple, si le Parlement part à Bruxelles, ne vient plus à Strasbourg, on peut peut-être mettre le Sénat ou l'Assemblée nationale à Strasbourg. Vous avez déjà vu, dans un pays, là où il y a le gouvernement, là où il y a la présidence, que les députés se trouvent dans un autre endroit. jamais vu ça. Et ça ne peut pas, ça ne résistera pas. Parlons un peu politique régionale. Anne Sander vient d'être élue conseillère régionale du Grand Est. Cette fonction est compatible avec celle de députée européenne Oui, parce que de plus en plus, la région euh, travaille avec des dossiers européens. Et donc même M. rotenner je peux vous le dire, m'a demandé à, à aussi à ce que je discute avec lui dans les prochains temps, comment on peut mieux, avec les commissaires, et les travailler sur les, les différents dossiers européens. Je pense que c'est compatible. Bien sûr, pas la présidence euh, ou une vice-présidence au niveau du conseil régional, mais qu'elle ait qu aussi, au niveau des dossiers européens, une liaison directe avec une instance, ça, ça c'est tout à fait normal. C'est comme moi quand euh, Jospin nous avait enlevé, qu'on ne pouvait plus, moi je ne pouvais plus être maire de Ptysheim. – Tu me demandais ?– Oui, c'est complètement idiot, parce que c'est quand même une politique de terrain. La, la, la mairie, euh, même, même si j'étais à Bruxelles, avant j'étais à Paris, même si j'étais à Bruxelles, j'ai quand même bien pu gérer au niveau de ma commune et j'étais au niveau tout près des citoyens. Qu'on n'ait pas 25 mandats, je suis totalement d'accord. Et qu'on ne peut pas avoir 25 présidences, totalement d'accord. Mais pour Anne Sander, je pense que c'est une bonne chose de relayer les dossiers européens au niveau de la région. Un mot sur l'abstention, environ 70% d'abstention pour ces élections régionales et, et cantonales. Est-ce un phénomène inquiétant selon vous Ou tout simplement le fait que la majorité des électeurs s'intéressent peu ou peut-être font confiance aux fonctionnaires et aux élus qui sont chargés de la gestion des collèges et des lycées Vous savez, on est dans un système comme aux États-Unis. Vous connaissez l'abstention aux États-Unis. Hein. C'est ce, effectivement ce chiffre-là. Alors, est-ce qu'on est dans le même phénomène Pour moi, c'est très mauvais, parce que ce n'est pas une démocratie. D'ailleurs, on voit aussi ce qui sort à certains moments. Mais comme j'ai toujours dit, on n'a jamais empêché personne d'aller voter. Et ceux qui ne votent pas, ils acceptent ce que les autres votent. La démocratie, c'est ça. Il y a des pays qui se battent pour la démocratie, pour pouvoir voter. Et nous, maintenant, on est arrivé dans un bien-être, où on s'en fout de la démocratie. J'ai dit encore dimanche dernier au vote, j'ai rencontré un jeune, il a dit, il ne vote pas, tous des pourris. J'ai dit, donc si tout le monde est pourri, toi aussi tu es pourri. C'est la société. C'est comme ça. Donc là, bah, on verra. Enfin, mais je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que les gens font des analyses et qui disent, euh, tous des pourris, on n'a pas besoin de voter. Alors il faut accepter ce qui ressort des urnes. J'ai vu récemment dans les DNA, votre fils Dominique Daoul aborder le sujet des bandes fleuries dans les zones de non-traitement. Euh, C'était à rumersan je crois, entre un champ de betterave et un lotissement. Que pensez-vous de ces zones de non-traitement, les ENT de 5 mètres près des habitations Moi, je crois que l'agriculture a toujours évolué. Et au niveau de la société, il y a une évolution, il y a des demandes, justifiées ou pas, mais à un certain moment, il faut vivre ensemble. Donc, je pense que les zones de CNT ou de qui s'ensuit là, ne pas traiter trop près des maisons, même si on, on, on pense encore que c'est des traitements qu'on a fait de notre temps, c'est tout à fait autre chose, déjà au niveau des produits, déjà au niveau du matériel, tout ça, mais bon. Si ça peut aider au niveau de la bonne cohabitation, moi, je suis pour. Avant, dernière question, M. Daoul, les jeunes et futurs agriculteurs en Alsace, en France, sont-ils prêts, selon vous, à prendre en main l'agriculture du futur Est-ce que la formation, première question, est de qualité en France Entre les techniques de l'agronomie et du vivant, de l'environnement, la gestion de la production végétale, le digital, l'agriculteur de 2021, il faut vraiment qu'il soit polyvalent oui. Non, mais je pense que la formation est bonne. Et la formation, c'est comme dans tous les domaines, c'est dans l'artisanat, c'est pareil. Ce que vous apprenez aujourd'hui, demain ça a déjà évolué, mais je crois que les bases sont très bonnes. Et l'adaptation, quand je le vois, ce qu'acceptent les jeunes sur l'exploitation, rien qu'au niveau de la paperasse, moi, euh, bah, nous, on n'aurait pas accepté les, le, le dixième, quoi. Et ça aussi, il faut regarder à ce que les gens qui travaillent déjà, comme vous l'avez dit, euh, 35 heures euh, en deux jours, ne, doit, ne soit pas encore obligé de repasser avec des papiers et recommencer dix fois vis-à-vis d'une administration. Quoi. Ça aussi, mais les paysans, quand je vois comment on travaille avec les GPS, avec, avec tout ça, non. Là, je pense qu'on est, on est au goût du jour et on n'est pas en retard. Que, mais, si on compare les générations entre vous, vous parliez de votre certificat d'études et de votre fils aujourd'hui oui. qui a un bac plus 2 ou plus 4, oui. oui. oui. voilà, c'est aussi symbolique de, de l'évolution faut qu'il Il faut qu'il qu l'ait. Parce que nous, on était dépendants des, des ingénieurs agro, parce qu'on n'avait pas fait la formation. Et j'ai toujours dit, le jour où le, le paysan qui est installé, il sort de la même école que l'ingénieur qui veut le conseiller, il a intérêt à être bon. Moi, je l'ai encore entendu ce matin, au café, quand on a pris le café à, à l'étable, et euh, ils sont venus calculer une ration. Dominique a dit, ça colle pas, ça coûte, euh, j'ai fait mon calcul hier soir, ça coûte 2 centimes de gros par animal, euh, il faut qu'ils revoient cette ration. Donc ça c'est très bien, puisqu'ici, hein, il faut les mêmes niveaux que les gens qui les conseillent et qui les, et qui les forment. D'accord, bon, on salue les, les lycées agricoles de, de, de, de Roufac, d'Aubernay et tous ceux de France. Dernière question, Monsieur Daoul, outre votre parcours professionnel, euh, L'une de vos plus grandes satisfactions nest elle pas euh, celle d'avoir pu transmettre euh, à vos enfants euh, l'exploitation euh, agricole familiale Bien sûr, dans ma génération c'était ça. On a commencé, comme je vous ai dit, sur 7 hectares. On a monté une exploitation, si vous pouvez la transmettre, pour nous c'était vraiment un honneur. Aujourd'hui ça a changé. Nous avons deux ingénieurs sur l'exploitation, le fils et le gendre mais qui disent que leurs enfants doivent d'abord faire des formations autres. Donc il y a des écoles de commerce, il y a tout ça, et on verra comment l'évolution de l'agriculture va se faire dans les 10 ans, puisqu'ils ont encore au moins 10 ou 15 ans à travailler pour, pour avoir la retraite. Dans les 10 ou 15 ans, ils pourront toujours décider de revenir sur l'exploitation ou pas. Et ça, ça me fait un peu peur. Et ils ont raison aujourd'hui, eux, de raisonner comme ça quand on voit notre entourage. Donc l'alimentation, c'est très important. Et pour les Chinois, j'ai visité la Chine plusieurs fois, la première des questions pour les grands responsables de niveau de la Chine, nourrir les personnes. Si vous ne pouvez pas les nourrir, vous avez les émeutes, vous avez tout. Et nous, aujourd'hui, cette réflexion n'est pas faite au niveau de l'Europe. On est 7, 8 millions, 8 millions d'habitants aujourd'hui, euh, 10 milliards en 2050. Oui. C'est dans 30 ans, moins de 30 ans. Et ce qui va aussi changer, c'est ce qu'on ne voit pas, et ce que personne ne voit ou ne veut voir, c'est que la population en Afrique va doubler et déjà aujourd'hui, ils sont incapables de nourrir leur, leur, leur, les personnes qui sont en Afrique. Alors nous, on est très proche de l'Afrique et les gens qui ont faim et qui n'ont plus de quoi se nourrir, ils sont obligés de partir de chez eux. Ça, c'est ma plus grande crainte aujourd'hui en tant que responsable aussi, ancien responsable. Merci, M. Dole de nous avoir fait part de votre, de votre expérience professionnelle et votre expérience de la vie. Merci de tout cœur d'avoir accepté cette interview. Moi, j'ai toujours parlé librement et je parlerai toujours librement de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens. Et donc, euh, maintenant, je suis à la retraite, je suis revenu à la source au niveau de notre exploitation. Merci, Monsieur Dole. Nous étions en compagnie de Joseph Daul, agriculteur à Fétisheim dans le Korsberg et ancien député européen. Interview réalisée à Alain miller somero musée du patrimoine agricole dans le pays de Saverne. Merci pour votre attention, vos partages sont les bienvenus, à bientôt sur Infocity TV.